Bienvenue à Bellor. Il y a un docteur de Pepper gratuit? C'est bon. Après 60 000 dollars chaque année. Non! C'est un endroit de tradition et de culture. Voici cette nouvelle étudiante. Elle est très prête d'étudier. Voici, nous avons la cérémonie du commencement. C'est un spectacle qui indique la grandeur et la dignité des études. Les ennuis considéraient la vie d'une lycée scolaire exceptionnelle. Voilà une de ces étudiants. Pierre Brown. Il étudie la psychologie. Cet homme ici est un bon étudiant. Regardez les quatre tasses de café qu'il a bu. Il a une grande tolérance pour la caféine. Il y a une des bibliothèques la plus grande au Texas. C'est une étroite luxueuse pour faire les études. Il y a beaucoup de grandes fenêtres par lesquelles on se souvent de comment le monde extérieur ressemble. Il y a aussi beaucoup de petits jardins que les étudiants des dehors avec leurs larmes. Dans cette bibliothèque, on trouvera que tous les étudiants travaillent dur. Ils sont complètement sans distraction parce que nos étudiants sont dédiés, ambitieux et pleins de confiance. Les étudiants ont évolué l'habilité de dormir n'importe où. En classe, sur le sofas, sur les douches, sur le sol, à la table, on s'en fout. Un endormi partout un acte de communauté et solidarité. La productivité de notre étudiant est exactement proportionnelle avec la numéro de tasses de café. Voici une autre bonne étudiante. Elle étudie si fort qu'elle a commencé à en public. Ne vous inquiétez pas et vous dérangera pas Les autres étudiants. Les autres étudiants continueront avec leur tâche parce qu'ils se rappelleront de la dernière fois qu'ils ont pleuré eux-mêmes. Ils comprennent que les larmes sont un symbole de développement des étudiants à leurs études. Laissons-nous considérer pourquoi elle plut. Il y avait un examen oral ce matin. C'était trop difficile. C'est seulement dans le but. De lui donner beaucoup de pratique avec son pensée, et pour la rendre plus assurée dans ses compétences linguistiques. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ah. les subjonctifs N'est pas et super Venez, vous enregistrez aujourd'hui. L'expérience complète perd et votre vie ne sera plus la même. Ceux-ci ne sont pas les vrais étudiants. Les vrais étudiants sont trop stressés pour participer dans cette publicité. Alors, les jeunes que vous regardez ici sont seulement des acteurs. Nous avons essayé d'utiliser des acteurs méthodiques aussi pour faire justice aux vrais étudiants. Mais malheureusement, nos acteurs méthodiques sont maintenant aussi trop stressés pour participer dans cette publicité. Les acteurs qui sont présentés dans la publicité sont complètement ignorants des réalités de la vie à l'université et alors ils peuvent jouer les rôles mieux que les étudiants vrais.